appuie sur l'écran. L'enregistrement, il continue. C'est juste qu'elle se met en pause. Elle se met en veille. Nickel. Alors... Bon, je t'ai répondu. Ouais, tu m'as répondu, mais je ne sais pas <rire> si ça a été enregistré. En tout cas, c'est là. Ouais, okay. euh, donc, optimise. Est-ce que le message que tu passes dans tes textes euh, a autant de puissance dans le hip-hop ou dans le reggae C'est kiff-kiff. Je fais du ragap, je fais du hip-hop, je fais du reggae. Ma manière d'écrire, elle ne change pas. Mes thèmes ne changent pas. C'est les flots qui changeaient les vibes, bien sûr. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, ça va avec le reggae et avec la musique. Et c'est toi qui l'as inventé, le ragap Oh ah non, il y en a bien avant. J'ai pensé en cité un placo, par exemple, placo de Sniper. Hein. Ouais. Il rappait, il chantait, hein. j'ai rien inventé du tout. Mais en tout cas, j'étais dans le hip-hop, je baignais dans le reggae depuis jeune. Et j'avais envie de faire une formation euh, voilà, plus, euh, plus éclectique, plus warme, plus reggae, plus musical, peut-être avec l'âge aussi, tu vois. Bien ça, sûr. A, voilà, moins énervé. Mais je le reste encore, malheureusement, je suis encore vous, bien énervé. Vous êtes bien jeune, de toute façon, dans tout le groupe. Donc euh... Euh, 50 ans, le batteur. Hein. Ah, batteur, il 50, tard, 50 ans, le bassiste qui a une quarantaine. Après, nous, on tourne autour de la trentaine, on je vois 34. Et... Il n'y a pas d'âge pour, pour la musique. Bientôt, welcome dans vie, les vie, carottes. Hein, <rire> bon. Ouais, c'est ça, mais bon, on le prend bien, on prend bien. On y est, nous. <rire> c'est ouais. bien, c'est bien. De toute façon, c'est l'étape de la vie, j'espère pouvoir les voir, justement. Et puis ouais. évoluer musicalement ouais. aussi. Hein. Bien sûr, Franchement, je sais pas de scouts à te donner, je sais pas. On oh ben verra, relativise Non choses de et ouais, non. Non, non, je ne sais, je sais pas, franchement, je sais pas. Je, je sais pas du tout. Si la s'appelle optimiser, il n'est pas tant que ça. Je optimiser, pas optimiser, ça, mais... une question toute bête, pour toi, être libre, c'est quoi J'ai en envie de l'embrasser, je l'embrasse. Les gens sont heureux, ils font ce qu'ils veulent, quand ils sont heureux. Non, attends, moi je parle, je parle de ce principe-là. Aujourd'hui, on est cantiné, on, on est dans des cases, on est... Voilà, c'est dans C'est individualiste. Moi j'ai envie d'en sortir. C'est pour ça que j'ai ces thèmes et que j'ai ces phases, ces punchlines un peu. rester libre, vivez libre. Vois, vivez libre, on a des comptes à rendre à personne. Si tu es croyant, tu peux les rendre, les rendre à, à ton Seigneur qu'il soit, mais bon, je pense que c'est pour ça que c'est pas très optimiste, tu vois, ce que je suis en train de te dire. Mais musicalement parlant, tu es libre. Quand mais même. Ah, musicalement, je fais ce tu que, fais veux. Ce que veux. depuis que je suis jeune, je fais tout ce que je veux, tout ce que j'aime, je dis tout ce que j'ai envie de dire, que ça plaise ou non, on a droit d'aimer, de pas aimer, tu ouais, Donc, vois. liberté musicale et ah, liberté ouais. du texte, autant liberté du veux. texte, liberté autant dans, dans la vie. Du ah ouais, non, toujours, euh, ah, bon, euh, toujours. Euh, euh, gardez ça, sinon. Je... Mmh. C'est pareil je crois, c'est filmé, ouais, j'ai plus filmé. Le droit à la guerre. je dirais pas faire des trucs bizarres, vous allez m'entendre. Dans <rire> le morceau Teranga, euh, si tu bien. devais faire de la politique, quel rôle tu prendrais Dans le morceau Teranga, ouais. je, je garderais exactement le même rôle, c'est-à-dire celui du euh, guerrier blanc qui est posé au milieu, qui est allé voir, qui a discuté, qui a bouquiné, qui a échangé et qu'on a tiré des conclusions. Et ton équipe politique, tu prends de Je n'ai l'ai pas vécu, tu vois, là. Je l'ai pas vécu, donc ça serait dur de me mettre euh, d'un côté politique. Euh. Et tu pourrais faire de la politique avec ton crew Avec Naksuko Non, la politique, je la laisse. Hein. C'est des menteurs, je leur laisse. Moi, je dis la vérité. <rire> <rire> il, y a, alors, il y a quelque chose dans Amico, hein, tu parles de l'égoïsme. Euh, Qu'est-ce que tu penses des logements solidaires et du, et du retour de l'humanité entre les hommes, du retour de cet effet de solidarité qu'on a entre nous, surtout votre génération, Okay. Eh ben, les vingtenaires, je sais pas, ouais, <rire> qu on ceux de... qui ont la vingtaine, les trentenaires aussi. Tu ah. trouves, toi, il y a un gros effet de la en France. Ça que revient, c'est un mouvement, est cool. qui, c'est une énergie qu'on sent revenir. Ouais, et, ouais. Euh... et tu passes un beau message dans, dans, dans Amico. Et... Ouais, ouais, je dis, l'amitié la, de François reste fondation, quoi qu'il se passe. Hein, mm -hmm. donc, euh, mais, euh, voilà des, des déceptions sentimentales euh, en amour pour l'avoir, en amitié aussi. Dans, et dans aussi, la et dans tout, vie, cette inspiration, Bienveillance moi, au maximum. Au maximum, quoi. C'est la vie, je pense, c'est là-dedans qu'on trouve déjà sa stabilité dans la vie. Eh bien, ça nous amène à la dernière question. Euh, on va parler du titre « Funky Vibe hein, », qui est excellent. J'adore, vraiment. On se croirait dans une banda avec une partition parfaite. Euh, merci de, de nous donner toute cette énergie avec ce groupe Mexico euh, Avec les cuivres, c'est magnifique. Euh, Est-ce que tu penses que l'homme il naît d'instinct avec... L'amour comme première émotion ou est-ce que tu penses que c'est la société qui change l'homme et, et qui le fait devenir euh, euh, mauvais Alors que dans la musique on peut ressentir que de l'amour. Je pense que quand on, quand on est, c'est l'amour, en plus on donne direct de l'amour. Je suis papa pas, mec, qu'est-ce que c'est <rire> On donne de l'amour direct, donc je pense que c'est l'amour, forcément l'homme et ses expériences dérivent euh, ou pas. Euh... Mais euh... Il y a le c'est bien. Ouais, il est, quoi, non, après, on dit c'est l'expérience qui fait l'homme, qui fait quoi, la, la Excuse-moi, mais repose-moi juste la deuxième. Quoi. Mais euh, je te disais, est-ce que, euh, est que tu penses que c'est la société qui nous rend mauvais Ah, si... enfin, qui nous rend mauvais. Hein. Voilà, ouais, du, du fait qu'on que qu vienne au monde et qu'on soit bon et qu'on soit plein d'amour, d'office, d'emblée. On ne connaît pas la méchanceté. Ouais, mais non. Mais... Non, tu vois, je vais être optimiste, je trouve l'homme est mauvais en soi, tu vois, même le plus gros des bandits, là, éclair, tu vois. C'est ça, l'amour. Euh, les gens se rendent. Il faut se chercher se trouver. trouver hein. ouais, j'ai mis du temps à trouver, j'ai mis du temps je, moi, je et, et maintenant, tu te sens posé, ça y est J'ai juste à regarder mon fils. Ouais, <rire> bon, ouais. Voilà, il est en de devenir parent. Ouais, faire doucement. Ça hein. calme. Ouais, non, ouais, ouais, ouais, j'ai pas changé. C'est Tu as un côté posé, Moi, j'ai grandi, sans plus chaque Je, je aussi les, les femmes accouchées, tu vois. Et derrière, ah, voilà. Et Tu me dis, je suis un macho dans la vie, Je lui direct voilà. pour te dire, écoute, <rire> voir ta femme accouchée. Tu vas comprendre que nous, on était petits. Ça fait plaisir de t'entendre dire ça. C'est vrai. Écoute, merci beaucoup, Mika. Merci à vous, merci du temps que vous nous accordez. Merci beaucoup. C'est cool. Merci à toi. C'était pour Radio Bastide avec Ika Aurélie Senska 2018 Radio Bastide, boum